Welcome to my kitchen. Thank you very much. So, tell me what I'm gonna eat today. So, today you're gonna prepare some red snapper. Um, we're gonna do it in parchment. That sounds good. So, we're sounds it delicious. in parchment. Perfect. So, let's, let me go wash my hands first. Perfect. Working together for the last four years. So, probably five or six fights. Uh, Et and, and as as Donc, c'est vraiment, vraiment strict quand je boxe à 175, compte tenu qu'il faut que je perde environ 15-20 livres. Mais là, cette fois-ci, je suis chanceux. Je boxe dans les poids lourds, mais plus dans les cruise-away qui est. Euh l'élo léger à 200 livres. Euh, normalement, dans la journée, euh, mes repas, ça consiste, c'est trois repas avec trois collations. Il est entraîné deux fois par jour, donc nous nous souviendrons que son niveau d'énergie l'énergie est resté. Mais nous allons commencer, parce que je suis en OK, allons ça. J'ai un entraînement le matin, c'est plus le consommant physique le matin, euh, avec un peu de musculation, la course, et ensuite, je retourne à la maison, je prends euh, un nap, puis ensuite, je retourne à l'entraînement vers les 1h vers les pour m'entraîner en boxe cette fois-ci avec Stéphane Larouche. Euh, dans mon jeune temps, euh, c'était environ 5 heures d'entraînement euh, par jour, mais plus que tu vieillis, euh, plus important la qualité que la quantité. Ma fille, elle est m'a dit qu'on avait oublié, on faisait la cuisine et on avait oublié de mettre nos tabliers. Ah! Donc, oui. You're, Perfect. That's what she said. Oh, I'm not sure about that. Yeah. <laughs> You're very funny. You're a funny guy. Right now my weight is right on on point. So I'm not too skinny, not too fat. So I won't disclose my weight. Because I know Steve Buss is watching me right now. <laughs> Ça, je vais te cuisiner, bossé. Tu va griller pas à peu près. Steve! On va bosser le bossu. Compte tu superfait de monter de poids, moi, je peux manger comme il faut. Mais tu as vu, je pense quand même à toi. Je te une belle petite assiette. Tu pourras manger un peu. Bon appétit Steve, chef Pascal qui va te cuisiner sur le ring, ça va être beaucoup moins le fun que ça par contre.